Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà le ministère des gardes des Sceaux. Le ministère dirigé à Charles Wright. fait un communiqué sur la mort du jeune dont je vous parlais. Tué à Ils ont supprimé, j'ai déjà posté. Voilà, pour vous dire que même s'ils sont rapides, nous ne sommes plus rapides que eux. Voici le communiqué, je vais vous lire un peu. Voilà, qu'on a créé le 29 avril 2003, il a été porté à la connaissance du garde des Sceaux, ministère de la Justice des droits de l'homme, par le procureur général de la Cour d'appel de Cancan. Des faits présumés de non-assistance d'une personne en danger. Complicité de torture, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention. Voilà. Et ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur la personne de Amadou Kamara, soldat de deuxième classe du groupement des forces d'intervention. Rapide. Vous avez entendu, il fait partie du groupement des forces d'intervention rapide le 22 avril 2023 à Cancan. Et le meurtre, voilà, le meurtre présumé de l'ancien Keita, éleveur de profession à Soronconi le 23 avril 2023. Donc, vous avez vu, Charles Wright, ils font le communiqué ils publient sur la page du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme quelques. Quelques secondes après, on supprime, ils ont supprimé le communiqué. C'est pour vous dire que la boussole est en panne. Nous ne sommes pas dans un pays de loi, nous ne sommes pas dans un pays de justice. Le jeune Raoul Amadou Kamara a été torturé, a été torturé, c'est ça la vérité. J'aurais appris que le corps était en route pour Conakry pour faire l'autopsie. Parce qu'aujourd'hui, ça parle, ça parle beaucoup dans les cafés. Likez, mettez le cœur. Je vous dis que nous sommes dans un état sauvage, il faut le reconnaître. Mamadou Doumbouya et son clan, les Idiamines, ils ont transformé l'armée comme ils veulent. C'est de n'importe quoi. Charles pourquoi vous avez fait descendre ce communiqué Nous avons besoin d'explications. Et j'aimerais que les journalistes aussi en parlent. Voici le communiqué, je l'ai posté sur ma page. Concernant la mort du jeune... Effectivement, le jeune a été assassiné. Il a reçu autant de coups de blessures. Et après, dans les quartiers à Cancan, c'est pour faire croire aux gens que non, le jeune a été tabassé ou agressé par des bandits. C'est faux. Quelqu'un d'intervention rapide. De force d'intervention rapide. Mais pourquoi vous mentez Pourquoi vous mentez Donc, Charles Wright, il faut revenir sur ce communiqué-là. Les gens veulent voir Clair dans ça. On m'a appris que le corps est en route pour Conakry et nous voulons voir aussi l'autopsie. Nous voulons voir le résultat de l'autopsie. Voilà. Que le garde des sceaux invite les citoyens à la retenue parce que les gens de Cancan, vous voyez, à chaque fois qu'il y a une rumeur, c'est un jeune bien aimé à Cancan. En aucun cas. Les mensonges qu'ils font circuler à Cancan qui ne tiennent pas des bandits, ont agressé, agressé le, le gars, ils l'ont tabassé jusqu'à mort. C'est faux. Alouvia, vous êtes des menteurs. C'est à Soronconi. Oui, ils l'ont torturé à Soronconi. C'est ça la vérité. Voilà. Maintenant, euh, le cas de Sadiba. J'ai entendu les gens parler et comme vous m'avez suivi hier, je n'ai jamais dit que sadiba a disparu ou quoi j'ai dit j'ai entendu les rumeurs j'ai dit que moi ça me t'égale c'est entre eux voilà j'avais fait un poste j'ai eu à faire un poste et c'était même tellement qu'ils sont contre voici le poste que j'avais dit j'ai dit où est le chef d'état-major des, des forces armées voilà du gouvernement Poutiste. je veux des infos dans mon inbox et là j'ai reçu des infos j'ai reçu des infos sur euh, Sadiba aujourd'hui. et Il était à la gendarmerie. Ceux qui ont fait l'accident sur la route de Conakry à Sogueta, Donc, euh, euh, les poutistes devaient les rendre hommage aujourd'hui. Donc, Sadiba est bel et bien assis à côté de, de leur premier ministre guignol, Bernard Gomou. Et voici Sadiba, je vais bien agrandir. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit souvent, il faut faire beaucoup attention aux rumeurs. Voilà. Donc, il faut faire beaucoup attention aux rumeurs. Surtout, il y a des gens du CNRD aujourd'hui. Tout leur plan, c'est de nous discréditer. Aujourd'hui, regardez, moi, Damaro, je suis en direct. C'est plus suivi que leur euh, euh, RTG. Donc, ils ont peur de nous aujourd'hui. Les infos qu'on donne. Ils ont des gens aujourd'hui, il y a la DCI. Il y a des personnes avec eux. Ils vont t'appeler pour des infos. Moi, c'est pourquoi les gens me connaissent. J'ai dit, quand tu me donnes une information, j'ai dit, j'ai compris. J'ai mes gars à qui je dois poser des questions d'abord. C'est au sein de l'armée, je dois me renseigner. C'est des infos, je dois me renseigner. Un chef d'état major ne peut pas disparaître ou on, fait, on le fait disparaître comme ça. Donc, c'est pour vous dire de faire beaucoup attention à ces manipulateurs qui vous appellent. Vous pensez qu'ils sont avec vous, ils ne sont pas avec vous. Voici bel et bien Sadiba qui est assis, c'était aujourd'hui à la gendarmerie. Il devait rendre hommage aux gendarmes tombés. Donc, c'est ça. L'info de Saliba, c'est entre eux là-bas. Moi, je l'ai dit, s'ils veulent, ils n'ont qu'à se couper la tête. C'est pas moi mon problème. Parce qu'ils ont été tous, ils ont tous fait allégeance à ce bandit de Mamadi Dumbuya. Voilà. Donc, si. Bon, regardez d'ailleurs même. Euh, crâne rasé était là-bas aujourd'hui. Il, il faut lui voir. Idiamine, voici le malheur, l'un des malheurs de la Guinée. C'est Idiamine qui est là comme ça. Ils se font passer, c'est des gens de Sekuture Nyambolu Manika Il faut le voir. hein Tu le crois, tu penses que c'est incroyable. Il a été maloyala, quoi. Il y a, tu n'as même pas honte. Wallah, il était été Tu te mets en boubou, au signe de paix. Toi, tu connais la paix. L'ensemble ça a compté, paix à son âme. Ils avaient raison sur toi. Les dadis avaient raison. Le général, tu sais comment qu'on a été. Tu as éliminé tous ces éléments. Les dégaules. Il est Moufouala djou. Mon soujou, toi tu vas te mettre en boubou, que toi tu vas implorer le bon Dieu. Malma Fossio, hé, hey, Idemine, Dumouya, j'ai pitié de lui, parce que c'est ce bandit-là, c'est ce bandit-là aujourd'hui qui est en train de créer tous les désordres. Toutes ces arrestations, c'est comme ça qu'il a fait au temps du président Alpha Condé. Aujourd'hui, il est en train d'asseoir son pouvoir. Il n'est pas encore assasié, même ministre de la Défense avec beaucoup d'argent. Il n'est pas encore assasié. C'est son petit encore qui va taper. Mamadou Doumbouya, ne soyez pas surpris. Hein. Si les autres ne le font pas, c'est Idi Amin, le clan de Idi Amin. Il a toujours été comme ça. Crâne rasé, il a toujours été comme ça. Devant Doumbouya, il se fait innocent. Mais tout le complot, il est à la base de tout. Et quand Mamadou le demande maintenant, c'est là qu'il donne son point de vue. Et il veut que les choses marchent comme il veut aujourd'hui. Toutes les éliminations aujourd'hui dans l'armée. Même Sadiba aujourd'hui, il va tout faire pour faire partie de Sadiba. Il va tout faire. Aujourd'hui, on parle de, des armes ont disparu au camp de Samoria ou consort tout ça là. C'est pour se faire aimer auprès de Doumbouya. Pour encore avoir plus de Mais Doumbouya n'a même pas confiance en lui. Et un bandit égal à un bandit. Les bandits n'ont même pas confiance entre eux là-bas. Entre eux, il n'y a pas de confiance. C'est la méfiance totale je l'ai dit, ce qui sauve aujourd'hui le bandit Mamadi Doumbouya, c'est le fait que les forces spéciales ont été créées et il a la même mise sur les forces spéciales. Il est en train d'augmenter les primes des forces spéciales. Aujourd'hui, c'est comme ce sont ces petits aujourd'hui. Il les met dans, dans toutes les conditions aujourd'hui, par rapport à, à l'armée régulière. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas le courage d'aller attaquer les forces spéciales. Ils se disent ils sont armés, eux, ils n'ont pas les armes lourdes. Bon, Idi Amin, aujourd'hui, est en train de décapiter un à un. Il n'est pas encore rassasié. Ce crâne rasé, ce monsieur, tout le malheur d'Umbuya, c'est lui. Tout le malheur de la Guinée, le monsieur que vous voyez en boubou, ce monsieur qui est mauvais que vous voyez. Lui, crâne rasé, Idi Amin. Le malheur de l'armée guinéenne, c'est ce gars que vous voyez là. Pas plus rancuné que ce monsieur. Aigri, plus aigri que Idi Amin, tu meurs. Un vaurien comme ça, toi tu as foutu quoi pour l'armée guinéenne À part être rusé, qu'est-ce que tu as apporté Un vaurien comme toi, un bandit, tout le malheur de la Guinée. Parce que le président Fakonde a fait confiance à ce dernier-là. L'un des premiers officiers à être nommé, c'est ce, ce bandit-là. Mais il a trahi le président Fakonde en montant tout ce coup-là. L'armée, toutes les personnes fidèles, il les a décapités, il les a enlevés. Des faux complots. L'attaque du domicile du président, c'est Idi Amin. Voilà. Yeah. Donc, euh, attendez. On va encore euh, liker. Vous savez, les bandits ils ont peur aujourd'hui. Des réseaux sociaux. Il faut tout faire. Nous faire taire. Il faut tout faire. Nous éliminer. Voilà. En tout cas, l'armée guinéenne, je vous ai déjà prévenu. Walloy Nalkalsi. Mamadi Nala Idi Amin, ils vont vous sacrifier. Ils vont vous sacrifier. Ça, je vous le dis. Allez Ali Sitoum, croisez vos bras, ne faites rien, asseyez-vous. Regardez le, le jeu seulement. Ces gens-là n'ont pas de sentiments. Mamadi Doumbouya a été clair, il vous a bel et bien dit. Il vous a bel et bien dit que lui, il n'a pas d'état d'âme. Le pays aujourd'hui n'a plus d'orientation politique, économique et sociale. Voilà. La politique publique du pays résume exclusivement sur sa sécurité. Actuellement, ce qui soucie Mamadi Doumbouya, c'est sa sécurité. Rien d'autre, hein? tout ce que moi je vous avais dit dès le départ. J'ai dit le coup d'état était un instinct de survie. Aujourd'hui, le développement ce n'est pas, pas leur problème. Mamadi aujourd'hui son souci là, comment être en vie, comment être en sécurité. C'est ça le souci de Mamadi Doumbouya. Je vais vous montrer une image là. Je veux plus de, beaucoup de, beaucoup de cœur. Voilà, quand Mamadi était en train de faire des sacrifices, vous avez vu, vous avez vu, un bœuf vivant, ils ont fait plein de ça. Ils ont fait plein de ça. Plein de ça. Plein de ça. Regardez, le bœuf. Regardez, je veux plus de cœur. Voilà, je ne veux pas que ma vidéo soit censurée. Je veux plus de cœur. Regardez ce qu'ils vont faire. Hein. Bon, attends, je vais mettre un... Vous avez vu? Vous avez vu comment ils ont brûlé le bœuf vivant? Ils sont en train d'enterrer. Vous voyez? Vous voyez? Dans l'histoire de la Guinée, vous avez une fois vu de tels pareil. Regardez. Vous avez vu? Attendez, je j'étais un, un peu... Distress, je ne vous ai pas montré où ils ont lancé le feu. Voilà. Regardez, hein? Ils, vont, ils ont déjà mis l'essence. Regardez, il a mis le feu. Le bœuf vivant, ils ont brûlé. Allah ou Ça, quand je vous dis, vous n'avez rien compris. Vous êtes avec des sataniques. L'armée guinéenne, croisez les bras. Wallah, hante Mamadi, ma Jusqu'à présent, Mamadi, Amousse, c'est ma Mamadi Doumbouya, c'est un mercenaire. Un mercenaire, c'est un bandit criminel de la France. Que Idi Amin a trompé le président Al Fakonde jusque le mettre à la tête des forces spéciales. Tout ça, c'était le travail de Idi Amin. C'est pourquoi sur les 42 généraux, c'est le seul aujourd'hui qui a la force. Mais je vous ai parlé, Allemagne Fanaba. Vous ne savez pas dans, dans quoi nous sommes jusqu'à présent. Asseyez-vous, ne vous levez pas, n'agissez hein? pas. Vos amis sont en train de partir un à un. Asseyez-vous. La peur là. Hé, hey, Srasia. On dit quelqu'un fort. C'est les armes qu'on utilise. Mais le cœur là, il faut, faut du saut so qui connaît. Tumba tumba là. Breté, tumba siamane. Mais il faut avoir le cœur, le courage de tumba. Alia, Alia, Alia siamane. Mais il faut avoir le courage de Alia. Sinon, tout le monde est mortel. On est tous mortels. Mais il faut avoir le courage seulement de s'assumer. Sinon, Idi Amin, Il va détruire un, un petit gendarme comme ça à la tête de l'armée communiste. Le bandit est en train de s'enrichir comme il veut. Un contrat de 200 millions de dollars. Et on est en train de parler de corruption, de, de quoi Lui, il donne un contrat. Sans, sans aucun appel d'offres à KPC. Mais on ne parle pas de ça. KPC a des immeubles aujourd'hui à Conakry. Qui loue au gouvernement. Et lui aussi, par contre, il vient louer les mêmes bâtiments. Il se fait des milliards. Parce que oui, il est d'accord avec ces gens-là. On ne parle pas de ces gens-là. C'est le docteur Kassoury. Les bâtiments de KPC où il paye des milliards et des milliards. On ne parle pas de corruption là-bas. C'est des élites comme le docteurs Kassouri qu'on est là à humilier. Les Damaro. Et demain. Pour dire que Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dieu va avoir pitié de nous. Wallah, Dieu n'aura pas pitié de ce pays-là. Tant que ces bandits, ces narcos sont à la tête de la Guinée. Tant qu'il y a l'injustice, ces traites, Idiamine. Qu'est-ce que le président Fakonde n'a pas fait pour ces gens-là Ces malhonnêtes viennent faire le coup d'État. Où est le changement Abe Dankateng, Mokountang Bansan. Abe Kambreba, Ala Lombali Bansan. Idiamine nous. Abe Al-Uyera Fanikbero. Oh non, Mkana Mourobenima. Abe So. moro kuro. Al yeah. mafene, fait, elle a fait badone badone, de coup, fait un coup de coup de coup mafene coup de coup de a de coup coup qui lui a appelé, parce que oui, le nom de Idi Amin a été cité dans l'affaire de drogue par Mamadi Kaba. Mamadi Kaba qu'ils ont fait évader. C'est lui qui avait dit le nom de Idi Amin, le nom de Mamadi Doumbouya, ses complices. C'est pourquoi il a donné l'ordre à Mamadi que si tu n'agis pas, il faut dire adieu à ta famille. C'est fini pour vous. La France qu'on parle, tout ça c'est venu comme à garder leur pouvoir. Tout ça, Simandou et autres là. Mais les gens, ils étaient coincés. C'est vrai qu'ils préparaient leur connerie avec l'aide de la France et des puissances. Mais celui qui lui a dit il faut agir vite. Parce que oui, il savait déjà que le nom de son nom, Idi Amin lui-même et Mamadi, était déjà cité par Mamadi, que le CNRD a libéré, a fait évader devant tout le peuple de Guinée. Kambri Balou Idi Amin était Wallo était Mais a dit il le chapelet que tu prends dans ta main Subana banalai subana il m'a faussé au le morocouron. Il y a la coque de Drake Bell, Drake co a ils sont finis. Ils les Mon tiré. dadis c'est quoi Konatelo? Mon Elena, présale faconde. Il m'a laissé, il m'a a la confiance à caliro directeur de cabinet au ministère de la défense Kafem Bessoro, de Bali fils Bali Idiamine fils de l'homme Bali il est là-dedans même tes amis les 42 généraux où sont l'aide pour ces gens là aujourd'hui fils l'homme Bali Idiamine les 42 généraux les promesses que vous avez tenues, que vous allez leur donner des véhicules vous allez les nommer Nyango Bali mais il m'y a la de la force là vous allez garder Walloy, inshallah di bébé Nyakorea. allo mosu julu vous, votre popularité dépasse la popularité du président de Vous avez utilisé la force. Vous avez essayé de calomnier, mentir à l'ou Fantelou Hein Au départ, vous étiez en train de... Vous avez invité Sidiatouré, comme eux aussi n'ont pas compris. Mais aujourd'hui, vous avez compris. Président Alpha lui il a aimé le S'il n'y a que vous. Mais regardez ce que vous avez fait, Nyambbolu. Vous avez fait sortir Sidia. Car n'a est malouya. Malgré que de Djamal a gré Kado Mais aujourd'hui, vous vous avez fait quoi de mieux que le président Fakonde? Nyangbolu. Vous avez fait quoi? Vous êtes en train de casser les maisons des gens. Vous avez construit Nyangbolu. Nyangbo Balilou. Mosudjoulu. Almérago Dieu aime Dieu aime l'injustice des ingrats comme vous. Al-Mirako, Allah, Dieu aime ça. Regardez le pays aujourd'hui. Même dans les cafés, même dans les cafés, ils ont des gens là-bas. Vous parlez mal du bandit Non, tout ce qu'il a dit au départ, il ne l'a pas fait. Paf Vous voyez les gendarmes. Vous n'avez rien compris d'abord. Wallah, Al-Suitolia, Kaloussri, Al-Osson, devant tout le peuple de Guinée. Devant tout le peuple de Guinée. Parce que le peuple, les gens sont fatigués de vous aujourd'hui. Le courant, le présent Fakonde, malgré que Soit petit, est en finition. Il s'est battu, envoyé un bateau pour ne pas qu'il y, qu y ait le manque de courant à Kaloum. Le président Fakonde a fait ça dans l'intérêt des Guinéens. Ce n'était pas pour sa maison. Mais vous, les ingrats aujourd'hui, c'est pour venir dire Oh, euh, on dépasse beaucoup de millions, on dépasse 4 millions. Nanani nanana. Si ça profite à la population, 4 millions pour un pays, c'est zéro. 4 millions pour un pays, c'est zéro. 4 millions de dollars, c'est zéro. Le président Fakonde a laissé plus de 1 milliard et demi. Vous avez délapidé tout ça. Même l'interconnexion. Vous n'avez pas dit, dit ce que vous avez mis, 14 à 17 millions. Donc si aujourd'hui, le bateau-là aidait la capitale pour ne pas qu'il y ait des coupures, pourquoi vous vous flanquez aujourd'hui? Ah, non, non, non, c'est trop pour nous. Ah dia, vous avez compris que déjà le président Fakonde, Fama. Eh, le bâtisseur, cohérent. Dia, le président Fakonde, c'était un génie. Dia, le président Fakonde, non, il avait un savoir-faire. Dia, le président Fakonde, il avait des hommes. Vraiment, pour mettre ce pays-là sur la voie de l'émergence. Eh, Nyangbolou. Idiame Nala L'ancien Conte était là. Al al kiniz, ka vous n'avez pas combattu l'ancien account. Il y avait troisième mandat, quatrième mandat. Vous n'avez pas parlé. Courant tout est. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. lui Man lieu des ethnos en plus. ethno. Kaba. Vous pensez que la Guinée va se résumer seulement De la manière dont vous, vous comportez envers les autres, c'est comme ça qu'ils vont se comporter envers vous. Vous avez combattu le président Fakonde ici. Vous avez tout dit ici. Mais les gens sont en train de voir clair dedans. Lui, il avait pitié. Il avait même disons même il avait peur tout ça c'est bon mais Alou Nyangboulou, Al vous pensez que c'est la force Aliaka vous êtes en train de tuer les jeunes malinqués aujourd'hui par peur Nyangboulou, mon soujulu mais Allah bandi bande de tout ce que vous êtes en train de gagner vous allez tout finir vous allez tout mettre dans le trou tellement que Al Brasila Al Brasila eh? <rire> non, le le le type là aussi. Mon hein? <rire> moi, moi, moi Fassouri aussi. Eh, parce que idemine, à un à antifosse là faut basico. Maman dit d'ouvrir un à basico. Eh? maintenant les hommes courent dans l'armée aujourd'hui, ils ont eu problème. C'est grave <rire> Carlos, de. <rire> <rire> mon fassuri bra, Mon fassuri bra, là Que l'on a Là Hein Mon fassuri le braco Mon fassuri est eh? là Mon fassuri est sous, Mon Mon fassuri est et Mon fassuri est Mon fassuri Il traite dans Allomati Que l'on a fait Mon fassuri Ah non, non Mon fassuri Non Non Il va Déconner Tu as déconné là-bas Il fallait même pas dire Les hommes courts cool. Même j'ai vu Azaya Azaya aussi a posté là-bas Que ah, heureusement Que lui n'est pas dans l'armée Ibrahim, Ibra, Ibra. quand on a dit baisse chauffé, tous les hommes courent dans les camps militaires aujourd'hui il y a problème. Si Dadis, si Dadis aussi était dans l'armée aujourd'hui là, on avait problème encore. Heureusement que Dadis est en prison. Sinon, ils allaient éliminer Dadis tout de suite là. Bon. Toumba aussi n'est pas. aussi n'est pas long. Toumba aussi est en prison. Si Toumba est dans un cas aussi, même chose. M'en vois. Il y a la nouvelle souyam de délai. Imakou à ma watidullah. Sinon. Vous savez, quand quelqu'un, il a des soucis, c'est pourquoi c'est le pauvre qui va toujours voir les, les féticheurs. Parce que il ne sait plus où mettre sa tête. Contofli, c'est quand Donc, Dumbuya, aujourd'hui, Contofli, ils sont paniqués aujourd'hui. Ils ont peur. Je viens de vous montrer des sacrifices. Ils sont paniqués aujourd'hui. Hey! Ils font tout pour acheter la conscience des gens. Acheter nos consciences. Endormir les consciences aussi. Pour ne pas que, oui, le peuple se révolte. Ils font venir des marabouts un peu partout. Ils lisent le Coran, font certaines choses sataniques. Mais heureusement que le mois de Ramadan vient de finir. Vous voyez les dégâts. Leurs fétiches contre nos prières. Vous voyez déjà vous voyez déjà eh, que ça ne va pas déjà entre eux là-bas. La peur s'installe. La peur s'installe. Ils ont peur aujourd'hui. tout groupe militaire qui vont faire le coup d'État, ils s'y C'est-à-dire, même ça va dépasser le cas de l'ancien Père Personne âme. C'est-à-dire, les Guinéens vont sortir, ils vont danser. Mamadi Doumbouya aujourd'hui, personne ne veut de ce bandit. Birimbaratagan. Ah non, Moussa Moïse là-bas, là, on peut lui. Eh, S'il veut, ils n'ont qu'à faire Moussa Moïse sacrifice. Nous, on s'en fout. Ça, c'est entre eux là-bas. Moussa Moïse, lui aussi, il est couru, il est là-bas. Comme au couru, ni. Si Moussa Moïse aussi fait un coup d'état, pas... ça, c'est autre chose. Hein? Donc, sur la silhouette, Al-Baralsi, perd est perdu du temps. Aujourd'hui, ils ont menti sur vous. Le coup d'état, c'était le coup d'état des officiers narcos. Les Idyamines, les Amara, les Bala. Voilà. Allah groupe Allah est coup d'état. Vous regardez, 42 généraux. Plus de 200 commandants et colonels, ils les ont tous mis à côté. Pas mesure d'accompagnement. Et les bandits continuent aujourd'hui, l'armée guinéenne aujourd'hui, à fait disparaître les hommes forts de l'armée guinéenne. Allousine, à al brûle, croisé. Asseyez-vous. Regardez au Soudan. Tchelle, à là. n'est-ce c'est la force qui arrête la force. Vous pensez que Mamadi connaît la loi Mamadi, c'est un ancien mercenaire. Bandit, les Mamadi, il m'a Sonne c'est un bandit de grand chemin. Un narco, Mamadi Dumbuya. Bravo, Vous pensez que le bandit qui a Alassi affaire religieuse, vous pensez que le bandit connaît ça Mamadi connaît que sa tête. Même sa maman, sa propre maman, Mamadi ne l'écoute pas. Regardez, Adjamandjura, Mandjura, C'est pourquoi, quand les gens attaquent Adjamandjura, Mandjura, j'ai dit ne l'attaquez pas si son enfant avait moins de 18 ans. Mais Adjamandjura n'a pas de contrôle sur Mamadi. Ce n'est pas Adjamandjura qui a dit à Mamadi de faire le coup d'État. Mais regardez le visage de Adja Mandjura aujourd'hui. La dame n'est pas heureuse. Parce qu'à Kalonko, à Denka Morokourouya, à Denka Fisrilom, à Baliya, à Mamadi Dumbuya. à Kamikako, je ne vais jamais attaquer la pauvre dame. Elle n'a rien à voir dans la vie de Mamadi Dumbuya. Allez, ma foi, il y en a quoi de le A ma foi, Mamadi, il y en a quoi de Mamadi, celui qui l'a entraîné dans tout ça, c'est Idiamine. Voilà. Et ses amis narcos, les papas Fofana et autres là. Alou Duyanou, Ousmane, Ousmane Doumbouyanou, les Ahmed Durak, les Bill Condé, Tous ces bandits qui sont autour de lui. Parce qu'ils sont tous dans le même sec. L'affaire de drogue, ils étaient dans le même réseau. Donc moi c'est pourquoi quand quelqu'un me parle qu'Adia Mandjoura, qu'est-ce qu'elle va dire Elle va pleurer, son fils va faire quoi Mamadi dit qu'il va faire le sale boulot. Et le sale boulot, nous devons empêcher cela. Le peuple doit se lever. Les militaires, les soldats patriotes, ce n'est pas la France qui viendra le faire à notre place, ni les états unis Ce n'est pas d'autres qui viendront. C'est le peuple et les soldats patriotes. C'est nous qui devons nous lever pour faire partie de ce bandit, ce narco de Mamadi Doumbouya. Voilà. Donc, euh, merci à tout le monde. Merci, à, merci aux patriotes, comme je voulais l'ai dit. Le corps de Amadou qui est décédé à Suronconi, qui, qui a été tué même à Suronconi, est en route. Est en route pour. Euh, voilà. Est en route pour Conakry. Euh, Voici encore. Euh, <rire> L'homme qui a fait trembler le CNRD, mon Fassouri. Eh, eh, mon qui est là. Regardez. Eh, aïe, aïe, aïe. Mon mon il n'y a pas de sacrifice. Wallah, il sera caté d'enfant, la tel Srakatala. quoi là, sera Mon il a de, à quoi qu'il sera catala, qu'il sera catala, sera Et c'est là-bas aussi il a déconné. Ah! Qu'on en qu'il sera wallah il sera catala, fait. Sera Mohamed Savané, je vous ai dit arrêtez, personne affaire de Idiamine. Idiamine va bien, j'ai déjà parlé. Tout de suite, aujourd'hui, c'est aujourd'hui ça. Voici Sadiba qui est assis. Voici Sadiba qui est assis. Voilà. Voici Sadiba qui est assis à côté de Gomu. C'était au haut commandement de la gendarmerie aujourd'hui. Les gendarmes qui sont décédés dans l'accident à Kindia, les bandits du CNRD devaient les rendre hommage aujourd'hui. Vous avez vu Sadiba qui est assis. Vous avez vu l'image aussi de l'autre. De, de crâne rasé, ils étaient tous là-bas aujourd'hui. Ça, c'était là-bas aujourd'hui. Voilà. Idamine était là-bas. Euh, là Donc, comme je vous l'ai dit, Sadiba va bien. Et quand vous entendez des rumeurs, je vous ai toujours dit de faire beaucoup attention. L'affaire de Alia, je vous ai toujours dit, les bêtises qu'ils sont en train de faire à Cancan, c'était par rapport à ça. Parce qu'ils se sont dit que le président Fakonde a échangé avec sa base. Donc, ils se sont dit qu'il a échangé aussi avec des militaires. Si vous voyez les tortures aujourd'hui, elles seront connues un peu partout. Quand il y a eu le coup d'État, ils ont envoyé la garde présidentielle, les bélaires rouges, ils les ont tous mutés à l'intérieur du pays. Donc, ça c'est une manière pour eux. La descente, les balas à Cancan, ce n'était pas que pour l'électricité, c'était pour aller torturer des militaires. Il y a eu des arrestations, on vous a déjà dit. Il y a eu des arrestations. Donc, ça n'a rien à voir avec le cas de Alia. On vous avait dit, si Alia avait vraiment fui, depuis longtemps, vous allez entendre la voix de Alia. Hein? Vous alliez entendre la voix de Alia. Mais je vous ai dit, c'était du tap à l'œil parce qu'il y a eu des critiques. Comment pour des histoires d'électricité, même chez la famille de Dumbuya, rien n'a été caillassé. Mais vous avez vu comment le bandit, ils ont agi contre les gens de Kanka donc ça, c'était une manière pour dire... L'information est venue d'où Je vous ai dit, ça vient de la source de Moussa Moïse lui-même. C'était pour dire, ah non, non, non, Alia... Parce que Alia, où Alia aujourd'hui ne peut pas parler Il ne peut pas parler. Donc, comment Alia va démentir ça C'est comme les anciens dignitaires. On interdit tout le monde de parler. Ils sont là à mentir le matin, midi soir. Dans les médias, Docteur Kassouria a détourné 46 millions de dollars. Euh, de dollars. Mais l'affaire là, là vous avez entendu encore qu'il a... Une banque aux états unis Vous avez entendu Ali Touré parler de ça Vous avez entendu parler de, de Sheraton Est-ce qu'on entend parler Mais les oui. gens-là n'ont pas eu honte devant le peuple de Guinée. Ali Touré est venu se flanquer devant la télévision nationale pour dire que Dr Kassori a détourné 46 millions. Mais on ne parle plus de ça. C'est de Mamrie qu'on parle. Le budget, le budget de Mamrie, c'est ce qu'on dit. Que Dr Kassori a détourné ça. Il va prendre ça pour mettre ça où Il y a des banques partout. En Guinée. Qui peut prendre 15 millions le budget Est-ce que, Manri, le budget-là, les 15 millions, c'était en, en argent liquide C'est-à-dire c'est incroyable ce pays-là. Euh, monsieur Oye c'est comme ça encore. On dit qu'il a détourné 50 millions. Je vois quelqu'un de rempli de haine. Un certain, je ne sais pas quoi, la dernière fois qu'il allait se flanquer là-bas, qui pensait mettre... Euh, euh, monsieur Oye Gilavogui, parce qu'il y avait des rivalités entre lui et M. Oye qui va s'asseoir. Oui, ce que vous dites, je confirme. Nanani, nanana. 50 millions de dollars. D'ailleurs, ça ne vient pas du trésor public. C'était des dons. C'était des, en tout cas, des objets qu'on devait donner à la Guinée. Mais ils n'ont pas eu honte. Ils sont venus dire que Docteur, que Monsieur Oye Gilavogui a détourné 50 millions de dollars. C'est incroyable, 50 millions de... Eux-mêmes Eux aujourd'hui, ils sont derrière la Banque mondiale pour planer pour 80 millions de... C'est pourquoi je vous dis ces montant pour un pays développé ou un pays qui est en avance. On n'a même pas besoin de parler de ça. Eux, ils sont venus trouver plus de 1 milliard et demi de dollars. Ils ont, ils ont, ils ont tout vidé. Les gens-là ont tout vidé déjà. Mais ils n'ont pas honte de mentir sur nos responsables. Ils n'ont pas honte de mentir sur nos responsables. Donc, euh, franchement, c'est dommage. C'est vraiment dommage avec ces...